mes chers élèves de c1 bonjour deuxième année primaire alors aujourd'hui je vous, euh, vous proposer encore une fois une leçon vraiment très importante du livre l'arbre au mot prenez s'il vous plaît votre manuel l'arbre au mot, votre manuel préféré l'arbre au mot alors c'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance alors aujourd'hui on va voir quand j'ai avec ses activités. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui, mes chers élèves de deuxième année primaire. Alors, euh, la leçon d'aujourd'hui, c'est conjugaison. C'est la première fois qu'on va avoir euh, le passé composé. On a terminé avec euh, le présent. Euh, le présent on a déjà vu euh, euh, premier groupe et troisième groupe, d'accord. Alors euh, l'année prochaine ça veut dire au CO2, on va voir euh, deuxième groupe et la différence entre les deux, ça veut dire troisième groupe et deuxième groupe. Alors quand j'ai raison cette fois c'est le passé composé. Alors je commence par j'observe. Et je découvre. Alors qu'est-ce qu'on dit ici Qu'est-ce qu'on nous demande plutôt euh, On nous demande tout simplement de recopier les phrases qui indiquent que l'action est passée. Ça vous rappelle bien sûr la première leçon de la conjugaison, c'est le passé, le présent, le futur. Bon. Voilà. Je suis sûr et certain que vous vous souvenez de cette leçon. On a déjà fait ici sur notre chaîne, Je Communicative. C'est une chaîne réservée uniquement pour l'éducation à distance. Alors, j'observe et je découvre, recopie les phrases qui indiquent que l'action est passée. Alors d'abord, comme d'habitude, il faut lire les phrases. Allez-y les enfants, lisez avec moi. Aujourd'hui, Tim porte son panier. Hier, Tim a porté son panier. Maintenant, il arrive dans le bois. Ce matin, il est arrivé dans le bois. En ce moment, le garçon ramasse des feuilles. Hier soir, le garçon a ramassé des feuilles. Alors, euh, recopiez les phrases qui indiquent que l'action est passée. Alors, réfléchissez, réfléchissez un petit peu. Concernant les mots indicateurs, c'est à dire, il y a des indicateurs qui, euh, qui nous révèlent est-ce que c'est au passé, au présent, au futur, qui nous indiquent plutôt que c'est au passé, au présent, au futur. Alors aujourd'hui, Tim porte son panier. Alors lorsque je vois aujourd'hui, alors c'est automatiquement au présent. En même temps, je vois la terminaison porte avec eux à la fin. Tim porte son panier. Qu'est-ce qu'il fait, Tim Aujourd'hui, porte son panier. Alors normalement, c'est pas au passé. Alors maintenant. Il arrive dans le bois, alors euh, il y a l'indicateur euh, maintenant, hein? ça vous rappelle bien sûr euh, le présent. Maintenant il arrive dans le bois, c'est la même chose que porte, c'est la même terminaison, On porte avec eux et arrive avec eux, alors automatiquement c'est au, au présent. En ce moment, le garçon ramasse. En ce moment, qu'est-ce qu'il fait Le garçon ramasse des feuilles. Alors, je vois tout simplement euh, la forme du verbe, ramasse, euh, arrive et porte, et je constate, ça veut dire j'observe et je découvre, je constate qu'ils ont même terminé, ils ont porte avec eux, arrive avec eux, ramasse avec eux. Il y a aussi des indices euh, du temps, du présent, qui renforcent. Euh, cela, dans ce moment, maintenant, aujourd'hui, ce sont des indicateurs du présent. Mais où est donc euh, l'action passée C'est hier, hier, hmm ce matin, ce matin, hier soir. Ce sont des indices qui nous euh, indiquent qu'il s'agit du passé. Alors, hier, Tim a porté son panier. Ce matin, il est arrivé dans le bois. Hier soir, le garçon a ramassé des feuilles. Alors, celui les verbes dans les phrases que tu as recopiées, on a déjà vu les, les verbe porte, apporter, arrive, est arrivé, ramasse, ramasse. Alors, les verbes que tu as soulignés sont au passé composé. Surtout, euh, apporter, est arrivé, à ramasser. Souligne le verbe dans les, dans les phrases que tu as recopiées. Voilà. Alors, je, je souligne apporter, est arrivé à ramasser. Alors, je ne souligne pas par exemple porte. On a déjà vu ces portes et arrive et ramasse. Ce sont des verbes de présent. Alors les verbes que tu as soulignés sont en passé composé. Voilà. Les verbes que tu as soulignés sont au passé composé. Comme l'exemple de apporter, t'arriver, à ramasser. Ce sont des verbes au passé composé. Mais quel type d'action, d'événement permet de raconter le passé composé? Quel type d'action, d'événement, permet de raconter le passé composé? Et avec combien de mots est écrit un verbe au passé composé? Réfléchis un petit peu. Et lesquels? Alors, quel type d'action ou d'événements permet de raconter le passé Ce sont des actions qui se déroulent au passé, bien sûr. Ce sont des événements qui se déroulent au passé. Alors, ce sont le type, il y a des types type d'actions euh, qui se passent en ce moment. Ce sont des actions présentes. Il y a des actions euh, futures, qui vont qui se réaliser après. Mais qui vient de se réaliser, ce sont, euh, qui vient de, de passer, ce sont des actions du passé, ou des événements du passé. Avec combien de mots est écrit un type au passé composé et lesquels Par exemple, « a porté », alors je vois ici deux mots, « a et « porté »,« et » est arrivé », je vois aussi deux mots, « a et « ramassé », je vois aussi deux mots, alors euh, tout simplement il y a deux mots <rire> c'est le c'est l'auxilia c'est on dit l'auxilia avoir ou l'auxilia être comme a c'est l'auxilia avoir et e c'est l'auxilia être plus participe vers porter hein. porter arriver etc. Alors quel type d'action d'événement permet de raconter le passé composé avec combien de mots est écrit un verbe au passé composé et lesquels avec combien de mots est écrit un verbe au passé composé lesquelles? on va déjà répondu euh, combien de mots, ça veut dire tout simplement deux mots, lesquels c'est c'est avoir plus porter à porter à porter, et ça c'est avoir et porter c'est le participe passé bon, bon. Euh, on va approfondir euh, dans le, on va approfondir un petit peu euh, dans l'année Prochaine, vous voulez bien, donc CO2. Alors maintenant, on va faire quelques activités. Je m'entraîne. couper seulement les verbes conjugaux, pas se composer. Alors il nous demande tout simplement de recopier seulement les verbes conjugaux, pas se composer et d'éviter les verbes au présent. Alors, je vois, je marche. Je marche. Euh, il rentre. Euh, vous marchez. Il joue. Attention, ceux ce sont des verbes au présent. Je marche avec eux. C'est au présent. Ils rentrent avec S. Ils rentrent avec ONT. Ils avec S. C'est-à-dire troisième personne du pluriel. Rentrent avec ONT. Vous marchez avec EZ. Ils jouent avec ONT. Ce sont des verbes au présent. Il faut l'éviter. Tu recopies seulement les verbes pas passés composés, qui se composent de deux mots. Par exemple, tu as joué. Euh, C'est bien vu. Et là, mangé. manger. Hein? Euh, vous avez écouté. Ça veut dire un verbe qui se compose de deux mots l'auxiliaire et participation. Euh, je suis arrivé. Euh, nous avons sifflé. Euh, J'ai triché. Et ils ont mangé. Tu vois tu as... vous, vous voyez tu as, tu as joué, vous avez écouté, nous avons sifflé, j'ai triché, et ils ont mangé. Alors, recoupez et complète chaque phrase avec le pronom de personne qui convient. Alors, j'apostrophe »,« apostrophe, tu, il, nous, vous, il. Je, ça veut dire première personne, tu, deuxième personne du singulier, il, troisième personne du singulier, nous, euh, première personne du pluriel, vous. Deuxième personne de pleurer, il avait qu'est-ce? Troisième personne du pleurer. On a, il a trouvé des glands. Euh, nous avons ramassé des champignons. Nous, euh, ils ont sauté dans le flaques. Euh, tu as enfilé ton imperméable. Euh, J'ai oublié mon parapluie. Euh, vous avez admiré un arc-en-ciel. C'est ça la, la réponse. Il faut comprendre tout ça. Il faut suivre ce qu'on appelle l'auxiliavoir ou le verbe avoir. A, ça veut dire il a. Avant, ça veut dire nous avons. On, ça veut dire ils ont. Et a, avec S, ça veut dire tu as. avec J'ai, vous avez. Ah, le, plus, le plus important, c'est savoir conjuguer le verbe avoir au présent. Pour. Euh, puisque vous euh, savez bien euh, comment conjuguer l'auxiliaire avoir ou le verbe avoir au présent il suffit tout simplement de mémoriser le participe passé normalement euh, le participe passé du verbe de premier groupe on ajoute e euh, accent trouver accent aigu, trouver ramasser sauter enfiler oublier admirer la, la plupart des verbes euh, sont conjugués avec l'auxiliaire avoir j'ai il a trouvé des glands. Nous avons ramassé des champignons. Ils ont sauté dans les flaques. Tu as enfilé ton imperméable. J'ai oublié mon parapluie. Vous avez admiré un arc-en-ciel. Et voilà. Alors, choisis l'auxiliaire qui convient pour compléter les verbes conjugués ou pas. Nous sommes en troisième activité. Là, ici, c'est vraiment une activité qui, qui, qui, a, qui, a, qui a besoin d'intelligence. Alors normalement, il y a plusieurs verbes sur ce premier groupe et deuxième groupe aussi qui sont conjugués avec et troisième groupe qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir et quelques et quelques exemples avec l'auxiliaire être. D'accord. Par exemple, on dit elle est arrivée. Moi, je suis arrivé. Toi, tu t'es tu, tu es arrivé. Lui, il est arrivé. On dit il est arrivé. C'est pas il a arrivé. Non, il est arrivé parce que c'est un verbe d'action et de déplacement. Voilà. On dit tu as nagé. On dit pas tu es nagé. Non, tu as nagé parce qu'il exprime une action ici. Euh, nous avons allé. Non, nous sommes allés parce que c'est un verbe de mouvement. Tu vois. Lorsqu'on parle des verbes de mouvement, des verbes de déplacement, d'un lieu vers un autre lieu, c'est en conjugué avec l'auxiliaire Être. Voilà. On, va approfondir un petit peu, on va approfondir un petit peu dans les autres séances les autres de révision. Maintenant, euh, restons ici. Il faut choisir, il faut bien choisir l'auxiliaire qui convient pour compléter les verbes conjugués ou parce qu'on On dit « il est arrivé, tu es ». Tu as nagé, nous, nous, nous sommes allés. Je suis tombé, ils ont chich, chichoté, vous avez pleuré. Il est arrivé. Tu as nagé, nous sommes allés. Je suis tombé ils ont chichoté vous avez pleuré alors ici quatrième euh, activité les phrases et dessous sont aux passes et composées récris-les en complétant les parties manquantes alors il y a une partie manquante euh, je vois ici l'absence des auxiliaires aussi de terminaison alors acheter on dit il a acheté des graines Acheter avec accent aigu il a acheté des graines tu vois parce que le verbe acheter se conjugue avec l'auxiliaire avoir nous avons ratissé la terre nous avons ratissé la terre c'est un, voilà. un verbe qui vient de rat voilà c'est verbe parmi les travaux du champ. Tu y as tracé un sillon. C'est aussi un travail du champ. Tu y as tracé un sillon. Ici, j'ai semé les salades. Toujours avec Oaxon à la fin. Vous avez arrosé les plantations. Ils ont jardiné tous ensemble. Mais sinon, je suis allé à la jardinerie. Alors, je... Euh, je suis allé à la jardinerie, je suis allé à la jardinerie, ils ont planté un rosier. Alors, regardons s'il vous plaît, il y a uniquement un verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire être, les autres se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Acheter, ratisser, tracer, semer, jardiner, planter, tous ces verbes se sont conjugués avec l'auxiliaire avoir c'est-à-dire il faut maîtriser le verbe avoir au présent, on a déjà vu ça auparavant mais rarement qu'on trouve surtout les verbes de déplacement ou un verbe de... Euh, de mouvement Donc, on conjugue avec l'auxiliaire être je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, et sont, c'est très important de de mémoriser et de savoir conjuguer ces deux verbes. J'ai, tu as, et A, nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. Voilà. Alors c'est tout pour le moment. N'oublie pas de faire cléder. Trop, c'est trop. Dans cet extrait du texte, relève un verbe conjugué. Pas se composer. Tim va plutôt ramasser des glands en glace. Madame a montré. Voilà. De chouette bricolage et fait. Fait avec des glands. Alors je vois ici un verbe. Je vous laisse découvrir. C'est à la page 102. On vient de faire ces activités. Alors conjugaison, le passé composé page 102. Voilà, c'est tout pour le moment. Alors, la prochaine vidéo sera pour les activités. D'autres activités concernant le cahier d'activité. Alors, prenez, s'il vous plaît, maintenant, cahier d'activité et regardez avec moi la vidéo prochaine. Au revoir, mes chers élèves de C1.